Alors l'origine du projet, elle le remonte à il y a 7 ans. Euh, en fait moi j'ai fait une école qui s'appelle la FEMIS. Et euh, de manière, enfin un peu par hasard, je tombe sur un reportage sur le cross bitume et la bike life avec euh, des super belles photos. À chaque fois j'oublie le photographe. Euh, il faudrait absolument que je le retrouve euh, après l'interview. Euh... Et euh, il y a des photos et surtout il y a euh, une Papier, enfin, D'ailleurs, c'est lui qui a écrit aussi le papier, qui présente la pratique. Et moi, en fait, je raccorde tout de suite ça à ce que j'avais rencontré en bas de chez moi quand j'habitais Epinay-sur-Seine. Et, et j'avais déjà vu des 85 passés. Donc, c'est des motocross, des petites motocross hyper puissantes, aussi des Peewee, aussi pas mal de scooters. Et je relis ça à, à ce que, du coup, ce que j'avais vu voilà, pendant mon adolescence. Et ensuite, ça a été assez simple, j'ai rencontré Pac, qui est en fait le parrain des de Dirty Riders Crew, qui est la plus grande communauté de, de, dire de dirt bike, et en fait c'est aussi l'appellation en, en, en anglais, mais de cross bitume ou de bike life, et, et c'est lui qui m'ouvre les portes de sa passion, et avec lui je deviens une vraie passionnée passionnée de cette pratique au début je voulais la comprendre donc j'ai passé énormément de temps avec eux et ensuite j'ai écrit euh, au loin baltimore qui est mon court métrage de fin d'études où euh, vraiment je, je colle à cette réalité là euh, j'écris pour euh, un rider que je rencontre qui s'appelle Acro, avec un k euh, je dis ça parce qu'il y a un autre acrobate qui n'a rien à voir avec euh, avec, avec lui et euh, et à partir du moment où moi je commence à tromper dans ce milieu, en fait j'y retourne quasiment tous les week-ends et je, il y a une forme voilà d'aspiration très forte, de curiosité et puis après on dépasse la curiosité, je crée des vrais liens d'amitié et je commence vraiment à m'y connaître et puis et puis en fait c'est un milieu que j'ai jamais quitté et qui a qui a complètement inspiré le projet de long métrage et avec eux avec les Dirty Riders Crew j'ai fait aussi un clip et un moyen métrage. Qui, qui est assez décalé parce que c'est pas directement sur le cross bitume, mais euh, c'est avec euh, un rider que j'ai rencontré, que je fais jouer euh, dans un autre, euh, complètement une autre, euh, un autre univers. Euh, mais il euh, y a l'évocation aussi de la moto et de la passion pour la bécane que j'aborde un tout petit peu euh, dans ce moyen-métrage qui s'appelle « Ça brûle ». voilà C'est ça l'origine, la grande origine. Bah, par exemple, Oluan Baltimore*, c'est mon film de fin d'études de la Fémis. Le film est très euh, naturaliste, très proche du réel. Et, et c'est vrai que Rodéo, j'ai voulu vraiment pousser les curseurs de la fiction à fond, c'est-à-dire dans le scénario, dans la mise en scène, mais dans des choix très radicaux de plasticité, par exemple. Euh, les couleurs sont très poussées, euh, on les voulait comme ça, il y a du grain, c'est sale. On a éclairé euh, avec zéro projecteur. Zéro projecteur, sauf pour les nuits, euh, parce que c'était particulier, mais on n'avait que des lumières d'appoint qui euh, étaient des lumières de décor. Donc il a fallu vraiment travailler avec la chef déco pour euh, créer ces ambiances euh, euh, de lumière, d'entrée de jour, euh, euh, de lumière d'appoint. Et c'est ce qui crée les contrastes sur les visages. En réalité, euh, il y a énormément de contrastes dans le film, beaucoup de zones d'opacité euh, sur les visages. Et, et ça, c'est vrai que ça crée une stylisation très forte qui nous décale de de, du rapport documentaire euh, qu'il y a dans le mouvement, dans la recherche, euh, d'être toujours arraché aux personnages, à leur visage, on a très peu de, de plans larges, on est vraiment collé au corps, collé au mouvement. Et ça, c'est sûr, c'était vraiment au centre de, de l'écriture déjà, parce que l'écriture était déjà très très en mouvement. Euh, aucune psychologie dans le film. On suit, des, on suit le corps de Julia. On, suit, on la suit dans, son, dans sa folle trajectoire, jusqu'à ce qu'elle se brûle les doigts, on va dire, ne pas trop se, euh, se mouiller, spoiler, mais... Euh, et oui, et en plus, ce qui stylise aussi beaucoup, c'est le cinémascope, en fait, qui est vraiment le format du western, et qui permet d'épouser, enfin, qui a vraiment une rentrée encore, c'est encore un pas de plus dans le cinéma de fiction, le cinéma de genre. Et ça a été très chouette de travailler comme ça, très compliqué parfois, parce que les dispositifs, ils sont lourds techniquement, les objectifs, ils sont... Très, très beau. On a travaillé avec des très beaux objectifs, là, les, les masters. Euh, euh, mais c'est quand même assez euh, lourd. Mais la caméra était très légère parce que c'était une, une mini Alexa. Et après, euh, et après dans, dans la mise en scène, pour moi, c'était très important de mettre au centre les acteurs, l'énergie des acteurs. Euh, pareil, hein, euh, lien de confiance qui s'est fabriqué avec du temps, euh, en prenant... Euh, justement le temps de faire des improvisations, euh, de rechercher autour du film et jamais d'improviser les scènes du film pour ne pas justement déflorer l'énergie de la scène, mais toujours autour pour construire la mythologie du film avec eux, leur partager euh, bah, le film, leur raconter le film, ils ont jamais lu le scénario, sauf euh, Julie, euh, justement parce que c'était important qu'on qu en parle tout le temps en fait, comme, euh, comme un mythe en fait. Et dans le mythe, il y a l'idée d'identification commune, un récit commun, et c'est ce qui fait que ça construit quelque chose de euh, oui, une force collective en fait. Et euh, dans la mise en scène, euh, ce qui crée aussi le collectif, c'est euh, que chaque personnage est responsable de son rôle. Non, chaque acteur est responsable de son personnage, de son rôle, du coup. Et, et du coup il est autonome, ça veut dire que quand il rencontre son personnage au cours des improvisations autour du film, eh ben, il a la chance de rencontrer son personnage, et il a la chance d'accéder à une forme d'autonomie qui lui permet en fait, de, avec la compréhension de la mythologie du film, du récit, de l'intention en fait, il se place à un endroit et lui seul est rest... et, oui, et responsable de, de, de, de cet endroit-là, de ses gestes, de son mouvement, et il n'y a que de l'imprévisible. Et ça, c'est hyper beau, parce que moi, j'avais trop envie de filmer ça. L'accident, le heur, les heurts, le, euh, les déviations, les bifurcations, enfin, d'être vraiment toujours dans un chaos de mouvement. Parce que pour moi, le, le mouvement, c'est la pensée, en fait. Quand c'est trop fixe, les idées fixes, pour moi, c'est des endroits où on cristallise des choses qui sont... Euh, qui, qui, qui mérite souvent d'être un peu déboulonnée ou un peu euh, remise en question en fait, hein, les idées fixes, les, les stéréotypes, les clichés, tout ça, c'est un peu le même régime de la, de la cristallisation de la fixité, alors que dans le film, moi j'avais envie vraiment qu'on soit tout le temps en mouvement, donc tout le temps en pensée, et le corps de Julia en mouvement, c'est euh, un corps qui pense, quoi c'est un corps qui nous fait penser en tout cas. Des femmes, en fait, moi quand je fréquente euh, les lignes d'entraînement, donc euh, vraiment en fait il y a plusieurs visions de la bike life, plusieurs, plusieurs manières de pratiquer la bike life. Celle que je connais le mieux et que j'aborde dans Rodéo, c'est celle qui est sur les lignes d'entraînement. Donc en fait, c'est des lignes, euh, euh, des espaces qui sont vides, sans circulation, euh, des lignes désaffectées, qui, qui, qui, qui occupent le temps d'un week-end, euh, enfin le temps d'un jour, et puis ils y retournent euh, le dimanche par exemple, c'est samedi-dimanche mais c'est plutôt, plutôt le dimanche, chaque dimanche. Et puis les spots peuvent changer aussi, enfin, ça dépend vraiment des endroits. Et dans cette pratique-là, moi, j'ai je... fait plusieurs spots, j'ai fait plusieurs lignes euh, dans le 77, 95, aussi un peu dans le 93. Et à chaque fois, je ne voyais pas de rails. De, de Elles étaient vraiment, vraiment absentes. J'ai ai pu en rencontrer peut-être 2, 3, 4. Ensuite, sur les réseaux, je sais qu'il en existe plus, mais je ne les ai jamais rencontrés, sauf évidemment Julie. Euh... Euh, mais euh, non, j'en ai rencontré une qui s'appelle Baya, euh, avec qui j'avais vraiment noué des liens d'amitié et j'avais un projet avec elle, mais les filles, euh, généralement, elles n'ont pas, euh, euh, pas une existence pérenne, elles traversent le milieu, euh, c'est compliqué pour elles de rester, parce que c'est un milieu qui n'est pas seulement masculin, c'est un milieu qui est, masculin, est, milieu, euh, qui est dur, euh, qui implique un rapport aussi à la mort, un rapport très fort à la mort, un rapport à la confiance aussi, parce que pour faire les, les agrobasies, pour lever, il faut terriblement avoir confiance en soi. Et tout ça fait que je crois qu'il y a assez peu de femmes. Donc oui, c'est important. Et puis surtout, ce personnage de, de, de, de Julia, dans le film, je l'ai vraiment longtemps rêvé. C'est-à-dire, c'est parce qu'il n'existait pas que j'ai commencé vraiment à, à le rêver, à le façonner, à le dessiner dans ma tête. Euh, ça a été un vrai miracle, en réalité je pense que enfin, j'aurais pas pu espérer mieux. Quand je parle de, de miracle, c'est une alchimie, c'est que je rencontre à la fois le dessin que j'avais dans ma tête et en même temps je rencontre euh, cette, cette jeune femme qui, a eu, qui avait l'expérience du personnage que j'avais imaginé, l'expérience de son corps, dans son corps il y avait les stigmates du personnage, son rapport euh, à la famille, sa solitude, son rejet. Euh, et en même temps, euh, voilà, on, on se retrouvait beaucoup ouais, sur l'idée de la solitude, sur, euh, sur la colère aussi, sur la violence. Et c'est pour ça que je parle de, de miracle, parce qu'il euh, y avait une évidence très très forte. Mais je n'ai pas écrit pour elle tout de suite. C'est ensuite que, euh, que je me suis redirigée vers elle, parce que justement, j'ai compris qu'il fallait en fait... Euh, les miracles, parfois, ils sont tellement forts qu'on a du mal à y croire. Et c'est vrai que je pense qu'il y a eu un petit, un petit choc émotionnel de ne pas y aller tout de suite. Et c'est peut-être un an après, après le Covid, où, où je réécrivais le scénario parce que ça n'allait pas. Et je veux dire, c'était com compliqué quoi, de développer certaines choses du scénario. Et en fait, à un moment donné, avec Charles, le producteur, c'est Charles qui, qui l'a suivi sur Instagram, comme moi qui voyait un peu son évolution dans ses stories et ses publications et un jour il m'appelle il me dit mais Lola, je comprends pas, t'as rencontré cette fille, je la suis sur les réseaux, enfin, c'est ton personnage en fait. Donc certainement qu'elle avait inconsciemment influencé déjà un peu la suite et puis après vraiment j'ai écrit pour elle, c'est à dire que je, je, je, je, je, ça, a, ça a été un accord entre nous, on, on s'est vu j'ai proposé ça, elle m'a dit bah ok, et puis après, il euh, y a une forme de, de relation, vraiment de confiance qui s'est créée euh, parce qu'on s'est beaucoup vu. Mais il n'y a que ça en fait. Euh, vraiment, enfin, l'idée de, de construire le lien, le lien, le lien social, il n'y a que le temps en fait qui permet ça. Il euh, n'y a pas d'efficacité dans le lien en fait. Euh, et la confiance se fabrique avec forcément avec beaucoup de temps. Et c'est pour ça que j'ai passé aussi beaucoup de temps à, à explorer ce milieu qui est qui est maintenant aussi un peu le mien, d'une certaine manière, même si je fais pas de, de moto. Enfin, je sais en faire, mais je fais pas de moto euh, comme ils font eux. Et voilà. Bah, Cannes, ça a été un endroit incroyable pour montrer le film, euh, une vitrine euh, fabuleuse. C'était notre premier Cannes à tous, en fait, euh, vraiment. Euh, on a été hyper bien accueillis, on a eu une presse aussi, jamais, enfin, on me dit que c'est assez rare, en fait moi je découvre, hein. mais dans un spectre justement où on avait la presse, tu vois, on avait euh, Libé, les Inroc, Télérama avec nous, France Culture, France Inter, enfin voilà les médias un peu traditionnels de cinéma, mais aussi Le Figaro, Le Parisien, et donc euh, tout d'un coup on sent que le film, parce que justement il y a, des, il y a de l'identification, il y a des mises en scène, il y a de la fiction, ça c'est très important, c'est la fiction, euh, il y a de l'émotion, c'est un film très sensoriel et du coup les, je pense que les gens sont touchés par-delà les spectres idéologiques en fait euh, et les couleurs euh, voilà, idéologiques en fait euh, qui sont liées à certains médias. Et donc on a bénéficié vraiment de ce, ce grand rayonnement médiatique qui a été vraiment euh, génial. Quoi. Mmh.